Souvent, on a l'impression que le, bas, le petit Bas-Canada serait à la, à la remorque de, du reste du monde, n'est-ce pas? Euh, et même le programme, je trouve, le présente un peu comme ça, subit les influences démocratiques venues des États-Unis, subit l'influence des grandes révolutions euh, dans d'autres parties du monde. Et moi, je vais proposer une autre lecture, lecture qui, euh, qui met l'accent, euh, euh, au lieu de mettre l'accent sur lutte nationale, qui est la thématique de tout le programme, lutte nationale, euh, je... je propose euh, une thématique euh, globale de mouvement démocratique. Le mot-clé qui, qui me semble qui, qui manque dans tous les documents que j'ai vus, c'est le mot démocratie et le, euh, le concept d'un mouvement vers la démocratie. Et je trouve que le mouvement des patriotes, les rébellions, incarne Très bien, cette, euh, ce concept euh, euh, de mouvement vers la démocratie. On ne reconnaît pas assez qu'est-ce que c'est une crise révolutionnaire. Au Bas-Canada, ce n'est pas la révolution française. Euh, ça a échoué, c'était beaucoup moins profond. Mais une crise révolutionnaire, ça veut dire que la vie politique déborde les... les euh, les vaisseaux habituels de débat et, et l'intervention de classes de personnes qui n'étaient pas très impliquées dans la vie politique avant. Dans le cas du Bas-Canada, il s'agit avant tout des habitants de, de, de la paysannerie qui compose la forte majorité de, de la population et qui, qui, qui est l'acteur euh, collectif essentiel dans les, euh, la drame qui est la crise révolutionnaire de, de 1837 38 euh, Le centre de, de la contestation passe des villes aux campagnes, passe des hommes politiques de l'époque qu'on connaît très bien euh, aux, euh, aux habitants et aux, euh, aux villageois euh, du Bas-Canada l'événement clé qui fait que c'est un, un moment révolutionnaire parce que on se dirige euh, euh, à des, euh, en défiance à, au pouvoir constitué euh, par la couronne britannique. C'est-à-dire que le peuple se gère eux-mêmes euh, qui provoque le gouvernement de qui est en train, n'est-ce pas, de rassembler des, des, des, euh, des troupes euh, dans le richelieu, au nord de Montréal, dans le comté de Montréal. C'est ça, la, le moment révolutionnaire, c'est ça qui provoque la violence. Ce n'est pas qu'un tel ou tel patriote a dit, « Oh, j'ai une bonne idée, faisons le soulèvement et, euh, euh, et on va voir ». C'est donc des gestes, des réactions, des contre-gestes qui ont mené à cet, euh, à cet affrontement euh, militaire. Un aspect qui, qui ne mérite pas de, pas de mention dans le programme ni dans le, les manuels, c'est l'aspect antiféodal du mouvement euh, de rébellion, de, de, de la crise révolution de 1837-1838. Les contemporains étaient conscient de ce, cette dimension et ça faisait c'était l'endroit où il y avait scission entre les habitants d'un côté euh, les les patriotes urbains euh, instruits de autre côté parce qu'on n'était pas d'accord là-dessus il y avait plusieurs patriotes qui étaient aussi seniors c'est une question, est-ce qu'on veut renforcer les, les pouvoirs de propriété du seigneur ou de l'autre côté Et le programme radical que soutenaient les habitants, c'était d'effacer les seigneurs, les redevances de, le seigneuriales sans compensa, compensation.